Je m'appelle Ledjo Gabibich. Je vis dans la ville de Barré, du département du Mongo, région du littoral. Après l'obtention de mon certificat d'études primaire en 2013 à l'école Sébec, j'ai continué mon parcours scolaire au sétic de Barré, test secondaire d'enseignement technique dans la filière USF, où j'ai fait 4 ans après l'échec de mon cap. L'année qui suivait, je me suis rapproché du centre de formation professionnelle des jeunes de Barré où je me suis inscrit dans la filière couture en 2017. Ma formation a eu une durée de trois ans, pilotée par les formateurs dans une formation d'alternance, c'est-à-dire deux semaines en milieu socio-professionnel et deux semaines au centre où on allait pratiquer ce qu'on nous apprenait en Tourique à l'école. Ces attenants ce monde d'un fort esprit, d'expérience et pétri de capacités. Au cours de cette formation, nous menons des activités telles que les tutorats, les mises en commun, les causeries éducatives, activités culturelles, les travaux pratiques et bien d'autres. Pendant ma formation, j'ai rencontré des difficultés comme le manque d'argent de transport pour me rendre en milieu socio-professionnel, le manque de matériel pour faire des pratiques en salle de classe et parfois même l'argent de baigner, mais je n'étais que motivé à réaliser mon rêve qui était de finir ma formation. Malgré le manque de moyens des parents, je faisais parfois des petits commerces d'arrachis des croquettes et bien d'autres que je vendais à l'école pendant les pauses pour avoir un peu d'argent afin de souvenir à mes besoins académiques. En troisième année, nous faisons plus pratique que de théorique. À la fin de la formation, j'ai été présenté au examen national ou en fin de stage, j'ai soutenu. Sur le thème de la tenue de mariage religieux, ce que moi-même j'ai confectionné, ce qui m'a fallu une mention bien. Aujourd'hui, à mon jeune âge, je suis propriétaire d'un salon de couture et je gagne des marchés. Grâce au centre de formation, j'ai pu réaliser mon rêve en me dotant d'une formation professionnelle. Merci si, au centre de formation Merci aux encadreurs, merci à la fondatrice.